Bonjour. Donc, euh, il y a quelque temps, il y a eu euh, de l'intelligence artificielle qui a été mise à disposition de, de tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez vous inscrire. C'est une société américaine qui, qui fait ça, euh, open AI. Euh, et le ça s'appelle le chatbot GPT. Et je me suis dit, ben tiens, est-ce que le, le checkbot euh, arrive à faire une vente, euh, quelque chose de professionnel Et je lui ai posé la question là tout à l'heure, il y a quelques minutes, avant même d'avoir l'idée de faire cette vidéo. Et j'ai trouvé ses réponses très bien. Donc je vais mettre à l'écran euh, la discussion qui a commencé, et puis après on va revenir euh, sur les détails. Donc voilà, je voulais savoir euh, si tu avais des capacités euh, donc il me dit, bon, pas, pas dans le sens humain, mais sinon il, il connaît le, les principes. Et puis il, il, il rentre tout de suite, ben voilà, euh, donc le, les étapes d'une vente. Donc euh, prise de contact, découverte des besoins, et à, et à chaque fois il argumente, donc euh, sa réponse, elle, je la trouve bonne. Prise de contact, découverte des besoins, présentation de la solution, euh, traitement des objections, voilà, ça c'est bon, pour faire une vente, je ne vous fais pas de détails, et conclusion de la vente. Donc, euh, c'est bon. Et puis, pour euh, argumenter, réussir à vendre euh, un, un produit, quelques conseils, connais ton produit, écoute ton client, utilise les arguments convaincants, euh, traite les objections, là encore, mais c'est un classique, et euh, sois professionnel. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. Donc, je lui ai dit très bien, merci. Et puis, euh, j'enchaîne avec, connais-tu le test de, de la vente d'un stylo Et il me dit oui, euh, voilà. Et puis, il me dit, euh, bon euh, alors là, c'est là où j'ai un peu douté. Et il, il enchaîne tout de suite. Donc moi, je, je lui dis euh, « connais-tu ça ?» Et puis il me dit « ben voilà, ce stylo est un produit de qualité, fabriqué à partir de matériaux durables, etc. » Et je n'ai rien demandé, il ne sait même pas de, de quel stylo on parle. Donc, euh, il me dit « ben voilà, avec une encre de qualité. » Donc euh, là déjà, euh, bon, j'ai un doute, ce, ce n'est pas tout, etc. Et, et donc, donc là, je, je me dis, bah, tiens, on, on va faire le test. Donc, je commence à, à lui taper. Bah, euh, on n'a pas commencé. Je, je t'avais de, juste demandé si tu connaissais ce type de test. Okay. Si tu le connais, j'allais écrire un scénario, donc caché de toi, et on va arriver sur ce scénario dans lequel je prévoyais une possibilité pour que tu réussisses ta vente. Alors, comment je fais ce test C'est-à-dire que je vais vraiment poser un scénario que je vais euh, écrire sur un fichier, et je vais sauvegarder ce fichier. Donc, à l'écran, ça donne... Voici le, le, le test, donc test de vente d'un stylo auprès du chatbot GPT. Contexte, je n'ai pas besoin de stylo. Mais si le commercial insiste en disant que ça lui fait euh, plaisir, qu'il a besoin de vendre un stylo, je suis prêt à lui acheter. Donc, euh, mais c'est pour lui faire plaisir à lui et pas à son patron. Donc j'en ai rien à faire d'acheter un stylo, mais je, le, je vais le faire. Et donc il va falloir qu'il mette euh, cet argument assez fortement en avant pour que je lui achète le stylo. Voilà. Donc là, le fichier il existe. Je l'ai appelé test vente ChatGPT bt1 et je lui ai donné un numéro qu'on appelle de md5sum. C'est juste pour authentifier. Donc moi je vais lui dire, je vais dire au chatbot ben voilà le, le contexte il est caché. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas la réponse et tu vas essayer de me vendre ce stylo. Essaye de réussir ta vente. Alors quand j'écris, je ne connais pas le résultat. C'est-à-dire qu'il a vraiment la possibilité de réussir sa vente, mais peut-être qu'il va, qu va se louper. J'espère que non. Le, le but du test, c'est qu'il réussisse. Alors, à toi de jouer. Essaye de réussir ta vente. D'accord, je comprends mieux maintenant. Dans ce cas, je vais essayer de vendre le, ce stylo. Tout d'abord, je remarque que tu n'as pas de stylo à porter demain. Euh, non, j'ai un clavier. Est-ce que tu utilises souvent dans ta vie quotidienne euh, Alors. Pourquoi pas Parce que dans une première approche, on peut. Pas... Alors, ce n'est pas tout. Ce stylo est également rechargeable, ce qui signifie que tu peux l'utiliser pendant des années sans en avoir acheté un nouveau. Oui, mais les, les recharges, ce n'est pas forcément le mieux. Euh, il est dans une boîte élégante. Alors là, si je dois m'encombrer avec une, une boîte, ça ne va pas. Euh, alors, ben, je vais lui répondre avec le clavier. Je suis désolé, mais. Je... J'utilise un clavier, je n'ai pas besoin de stylo. Voilà. Alors, je comprends, pas de problème. Dans ce cas, il est possible que tu n'aies actuellement pas besoin... Donc, il a remplacé le mot « actuellement »,« pas besoin de stylo ». Cependant, je suis convaincu, alors c'est lui qui est convaincu, que ce stylo pourrait être utile dans certaines situations, pas pas. comme par exemple écrire une note rapide, signer un document, etc. Dans, dans tous les cas, je te remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi, du potentiel de ce produit, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations à l'avenir. Ben non. Il, il, il, il, il, il arrête sa vente. Euh, D'accord. Tu veux dire que, que tu n'as pas réussi à me vendre ton stylo aujourd'hui alors là, j'écris ça, mais je, il, il peut se rattraper, il, il peut réussir sa vente. C'est-à-dire, s'il change d'avis euh, et, et qu'il me dit « s'il te plaît, achète-moi le stylo quand même », euh, ça marche. Donc, mais là, je lui dis, pour l'instant, il n'a pas réussi à me vendre le stylo aujourd'hui. Alors, je vais mettre un point d'interrogation quand même pour lui, lui laisser la porte ouverte. On va voir... Bon, il est, il est un peu long. Alors parfois il répond vite, parfois un peu plus lentement. On dirait qu'il bug. Malheureusement, ben voilà. Euh, je suis désolé, je n'ai pas réussi à te convaincre. Je vais lui donner la réponse. Cependant, en matière de vente, il est important de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de... Eh oui, voilà, ça c'est une erreur. Là, il me répond que tout le monde n'a pas besoin de tous les produits à, à, à tout moment. Et là, je vous renvoie au, au son casse. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit, ce n'est pas forcément parce que la personne a besoin de ce produit. Et elle, vous pouvez avoir des choses qui sont derrière. Il peut y avoir des, des besoins comme euh, dans le son casse, l'orgueil, la personne elle est contente de faire plaisir. Il peut y avoir euh, une nouveauté, la personne a envie de, euh, de participer à une nouveauté il, il y a beaucoup de critères autres que le simple besoin d'un produit ou d'un service. Ça, ça les, les vendeurs le savent, les bons vendeurs, ils savent ça, c'est-à-dire qu'on doit chercher autre chose à vendre que ça. Et lui, il me dit, euh, euh, malheureusement, euh, l'essentiel de bien comprendre les besoins et les attentes du client, bon, ça, c'est le blabla habituel. Dans ce cas précis, il semblerait que tu n'aies pas besoin actuellement d'un stylo. Non, je n'en ai pas besoin, mais j'étais prêt à lui vendre, j'étais prêt à lui acheter ce le stylo s'il m'avait dit « ça me fait plaisir ». Parce que le stylo, c'est quoi C'est quelques centimes. Ouais, c'est bon, euh, je, je, je lui paye son stylo. Parce que là, il est parti sur un stylo de qualité avec un boîtier, etc. Mais, mais il pouvait me vendre un stylo bidon hein, de 50 centimes, je ne sais pas quoi. Il ne l'a pas fait. Euh, voilà. Il aurait pu me dire, ben, euh, mais au fait, t'as pas de stylo rouge ou tu as que le stylo bleu euh, voilà. Dans ce précis, il semblerait que tu n'aies pas besoin d'un stylo, mais peut-être tu en auras besoin à l'avenir. Dans tous les cas, je reste à ta disposition si tu as des questions. Voilà. Bon, mais donc, je vais. Euh, je vais euh, on va, va s'arrêter là. Je vais lui donner la réponse et on va regarder euh, sa façon de répondre. Alors, dommage. Tu n'as pas réussi aujourd'hui. Alors, ça veut dire peut-être un autre jour de réussir. Tu n'as pas réussi aujourd'hui. Voici la réponse. Ne penses-tu pas que tu aurais pu réussir ta vente On va voir. Mais je, je crois qu'on va s'arrêter là. Je, je vais mettre à l'écran sa réponse tout à l'heure, mais euh, voilà. Donc euh, premier test avec le chatbot, euh, malheureusement négatif. Et c'était un scénario qui était assez facile. Il visait de dire s'il te plaît achète-moi le stylo et je lui aurais acheté le stylo. Voilà. Merci pour votre écoute et puis à bientôt.